Bienvenue au défi Pilates 24 jours pour prendre soin de vous et vous ressourcer directement de chez vous. Joignez une magnifique communauté pour célébrer cette fin d'année avec 24 nouvelles séances de Pilates et de mouvements dynamiques. J'ai vraiment hâte de partager avec vous chaque jour une nouvelle séance pour vous dynamiser, vous motiver, vous ressourcez, vous apaisez, chaque jour bougez avec plaisir, soyez fiers de vous avec une séance entre 10 et 15 minutes pour tonifier votre corps au complet mais aussi améliorer votre souplesse et votre équilibre et bien sûr votre bien-être au quotidien. Une douce sensation de bien-être et de fierté va s'installer au fil des jours. Les séances seront confortables pour tous les niveaux. Certaines séances peuvent se faire avec du matériel, comme des poids ou un élastique, mais vous pouvez de toutes les manières faire toutes les séances sans matériel. Il y aura des modifications au besoin. Il y aura aussi une séance en live dans ce parcours de bien-être pour retrouver toute la magie de la communauté et joindre toutes nos énergies. Terminons l'année ensemble remplie d'énergie positive et surtout sur une note de bien-être, de calme et d'énergie. Êtes-vous prêts ou prête à vivre cette expérience avec moi ou plutôt avec nous <rire> À très bientôt